Eh bien bonjour à tous, c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo donc comme vous l'avez vu sur un jeu vidéo ni un reportage IRL. Aujourd'hui nous allons tout simplement parler un petit peu des nouveautés qu'apporte Android 5.0, donc Android Lollipop. Alors pour ceux qui éventuellement vivent dans une grotte, effectivement on a une nouvelle mise à jour d'Android qui va arriver, donc sur les, les, les gros smartphones disons. Euh, cette nouvelle mise à jour donc s'appellera bien Lollipop, alors il y a eu plein de, de petites hypothèses. Euh, on avait évoqué le, le nom de Lyon, de Lemon Pie, enfin pas mal de choses, mais effectivement c'est bien Lollipop, comme nous l'a confirmé l'annonce du Nexus 6 et du Nexus 9, donc ils seront les, les deux prochains produits de Google, respectivement un téléphone, enfin plus une phablette en fait, une phablette et une tablette de 9 pouces. Alors, euh, nous avons sous les yeux un Galaxy S3 de chez Samsung qui tourne sous Mode 11 donc c'est-à-dire ce n'est pas euh, le, le, le, le système d'exploitation disons officiel, de, de ce Samsung Galaxy S3 donc nous sommes sous KitKat euh, je crois que le Galaxy S3 est limité à Jelly Bean il me semble donc là voilà on est sous KitKat, on est sous CyanogenMod 11 donc c'est pas tout à fait KitKat mais ça va quand même nous permettre de comparer un petit peu les deux systèmes euh, par rapport à donc ici Android 5.0 donc Android L Android Lollipop euh, qui tourne sous mon LG Nexus 5 voilà et donc merci à mon frère au passage euh, pour m'avoir prêté son euh, Samsung Galaxy S3 ok donc on va commencer tout de suite, on va parler un petit peu donc des nouveautés d'Android L, hein, c'est un petit peu le, le but de cette vidéo. Donc pour commencer, on va parler du nouveau design, parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. C'est vrai que depuis la 3.0, donc euh, il me semble que c'était Honeycomb. j'espère que je ne dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Depuis la 3.0, Android a gardé ce design-là, euh, en fait, un hein, design de KitKat, euh, qui s'appelle le design Holo, pour holographique je suppose, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, design Holo. Euh... Ils ont gardé ce design en fait, bon ils ont évidemment évolué un petit peu, hein, c'est, enfin, oui voilà, il <rire> y a quelques nouveautés je veux dire, mais c'est resté sensiblement pareil. Et maintenant avec cette nouvelle mise à jour donc l'Android la Android 5, euh, on a vraiment euh, pas mal de retouches en fait au niveau du design, pas mal de, comment on pourrait dire ça, d'aplatissement du design. C'est vrai qu'aujourd'hui la mode c'est un peu le, le flat design et euh, en l'occurrence ils ont appelé ça le Material Design. Donc on va parler de ça. On va commencer par l'écran de verrouillage, enfin de déverrouillage plutôt, donc hop on va tout verrouiller comme ceci et vous pourrez constater, donc là vous connaissez certainement si vous avez un smartphone qui tourne sous Android, euh, l'écran de déverrouillage de KitKat euh, qui se qui se passe bah, comme cela, hein. vous avez vos, vos widgets ici en haut, vous pouvez en ajouter plusieurs, hein. bon là il n'y a pas d'autres pages, mais voilà, vous avez vos widgets et ici on a ce très célèbre petit, euh, petit anneau de déverrouillage ou normalement de base sur KitKat euh, stock, vous ne pouvez pas euh, déverrouiller sur autre chose que bah, le petit déverrouilleur tout simple, hein, c'est-à-dire hop ici. Euh, mais grâce à Cyanogen Mode, hein, euh, on peut déverrouiller sur autre chose. Donc, euh, alors il n'y a pas que Cyanogen Mode hein, qui propose ça, il y a Paranoid Android par exemple pour, pour citer cela. Euh, on peut déverrouiller sur les SMS, sur la musique, sur les appels et par exemple sur une application euh, custom euh, qu'on qu désire. Hein. Alors après évidemment là je vous parle d'une version d'Android qui est euh, qui est assez euh, comment dire euh, pure on va dire il n'y a pas de surcouche il hein. y a pas de c'est pas une surcouche Samsung comme euh, TouchWiz il n'y a pas de surcouche euh, LG ou autre donc c'est vraiment du Android pur alors après si vous n'avez pas de téléphone qui tourne sous euh, une édition Google Play comme par exemple les Motorola ou certains HTC etc je crois que le HTC One M8 existe en version Google Play et le Galaxy S4 également euh, vous pouvez ne pas connaître exactement cette interface, les Wiko utilisent une interface très similaire, donc euh, voilà, bon, ça c'était le, le petit mot comme ça. Donc euh, ce, ce système de déverrouillage, enfin cette, cet écran de déverrouillage propose également l'appareil photo ici présent, donc à droite, vous voyez que si on tape dessus, il nous affiche euh, que pour l'utiliser, bah, il faut tout simplement glisser vers la gauche, donc hop c'est ce qu'on fait, excusez-moi pour le petit bruit du stylo, hop voilà, et on accède à l'appareil photo tout simplement directement en raccourci, donc voilà. Et donc en ce qui concerne notre petit Android L, il y a eu pas mal de retouches sur, sur ce, justement, ce, enfin, cet écran de déverrouillage. On va juste verrouiller celui-là pour ne pas être gêné par la luminosité. Hop, raté. tac. Donc ici, qu'est-ce qu'on a Donc déjà, évidemment, on a l'heure, donc les widgets, hein, je crois. Alors je ne sais pas si ça peut se modifier, Cela je n'ai pas testé. Je ne sais pas, je, je ne suis pas sûr. Donc en gros, voilà, maintenant pour déverrouiller, il n'y a plus de, de, petits, de petits anneaux au centre. Hein. Vous voyez, hop, si j'appuie dessus... Faites glisser pour déverrouiller, donc maintenant en fait, il faut glisser vers le haut et ça déverrouille, et ça fait un joli petit bruit au passage. Hop, et on a également accès donc à l'appareil photo en allant de ce côté-là, voilà, vous pouvez le voir hein, sur l'écran sur de la caméra, voilà, ça fait un petit, un petit cercle sympathique, c'est vrai qu'on a, on a de plus en plus ce genre de, de petit design avec Android L, c'est-à-dire des cercles qui s'agrandissent comme ça, c'est assez joli, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, et nouveauté, donc par rapport à KitKat, on a accès rapide, au, au téléphone donc ça c'est pas mal vous voyez que là par exemple donc bon euh, l'appareil photo voilà ça, ça vous déverrouille l'appareil photo évidemment hop et si on fait pour le téléphone on a directement accès à l'application téléphone on viendra on reviendra dessus pardon un petit peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire il y a eu pas mal de changements aussi par rapport à, à celle de KitKat donc we'll see later euh, bah on peut parler tout de suite des nouvelles icônes un petit peu parce que c'est vrai que Android elle euh, a changé pas mal de choses en fait surtout cette dernière version qui est sortie il y a quelques jours euh, qui est sortie il y a deux jours je crois hein, je l'ai installé le... dès, dès, dès que j'ai pu en fait hein, parce que vraiment ça vaut le coup euh, vous pouvez voir déjà un petit changement donc là on a les icônes de KitKat hein, que vous connaissez euh, certainement donc euh, la flèche retour le bouton home et le multitâche qui n'ont pas trop changé hein, c'était exactement pareil sous le enfin sur le nexus 5 euh, quand on était sous kit 4 et maintenant on a ceci donc euh, un petit triangle un petit rond et un petit carré donc ça peut sembler peut-être un peu moins intuitif, mais pour ceux qui connaissent Android, bah évidemment, ils savent, hein, c'est exactement le même placement. Voilà, une flèche dans ce sens-là, euh, ça semble assez évident, hein, ça veut dire retour. Le bouton rond, bah, oh, bah, Voilà, il est, il est au milieu, c'est logique. Et le bouton carré, euh, ça évoque un petit peu le, le bouton multitâche ici. Euh, autre chose, on a aussi les icônes de la barre d'état en haut qui ont un petit peu changé, euh, qui se sont un petit peu, disons, euh, flatifiées, si, si on peut dire ça comme ça. Donc euh, ici, vous voyez, par exemple, pour l'icône Wi-Fi, on a euh, des barres, en fait, hein, comme ça. Pareil pour l'icône de, de, du réseau. Ici, maintenant, c'est vraiment un, comment dire, un, une icône monobloc, en fait, qui, euh, qui varie en hauteur et tout, un peu comme la batterie. donc enfin euh, Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, c'est assez sympa. Euh, puis, voilà, c'est bon, un petit changement, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, a quand même, un des... pas vraiment gros changements, mais disons qu'à l'utilisation, c'est vraiment plus plaisant. On a l'impression d'avoir un téléphone plus fluide et... Euh, avec lequel on a, enfin, qui réagit mieux en fait à, à ce qu'on lui demande en quelque sorte, c'est l'ajout de pas mal d'animations. Donc on a pas mal d'animations, par exemple, regardez ici sur KitKat, si on ouvre le, le menu, donc, euh, de, le, le lanceur d'application, quoi, voilà, on a juste une sorte de, de dézoom, comme ça. Donc euh, bon, c'est assez simple, c'est sympa quand même, hein, voilà. Mais ici, sur Android L, on a, regardez, tac, une sorte d'effet de, de cercle comme ça, qui grandit, hop, et ensuite on a accès donc ici à les, aux, aux applications, voilà c'est sur fond blanc maintenant, ce qui est assez sympa aussi, d'ailleurs j'ai lancé Twitter sans faire exprès. Euh, ce qui est assez sympa aussi, on voit pas forcément mieux, moi j'aimais bien aussi sur fond noir comme ça, enfin sur le, le fond en tout cas plus foncé, le fond d'écran plus foncé. Euh, C'était sympa aussi donc après à voir selon les goûts, mais moi j'aime beaucoup ce, ce nouveau système d'animation comme ça, c'est très sympathique. On a par exemple la même chose pour les dossiers, vous voyez qu'on a une sorte d'effet d'onde de, qui se propage en fait pour voir le dossier, chose qu'on n'avait pas ici. Voilà, c'est juste une sorte de dézoom, comme ça, pareil. Voilà. On a des, des animations, par exemple, alors celle-là, vous la connaissez, évidemment, on l'avait enfin, déjà sur KitKat, mais quand on fait OK Google, voilà, celle-là, on la connaissait déjà, ça marche toujours aussi bien, donc c'est parfait. On verra un petit peu ce qu'on peut faire avec, mais ça, ça marchait, enfin je veux dire, ça n'a pas vraiment changé euh, par rapport à KitKat, donc euh, pas grand chose à dire euh, à ce niveau-là. <rire> le volet de notification, donc euh, la barre d'état, hein, évidemment, le, le volet qu'on tire depuis le haut, a pas mal changé. C'est, je pense, une des différences euh, majeures par rapport à KitKat. Donc si vous vous souvenez, sur KitKat, voilà, on avait ce, ce simple volet comme ça, qui était, qui était sympathique, hein, ma foi, tout simplement. Ici, avec nos notifications, on pouvait également installer des espèces de widgets, ici comme ça. Alors ici, il s'agit de Power Toggle, si vous ne savez pas, qui permet d'accéder directement à, à certains réglages. Et en appuyant ici, tac, on avait les euh, touches d'accès rapide pour différents trucs euh, qu'on pouvait notamment personnaliser sous Mode, mais ça on s'en fout un peu. <rire> Donc ici on pouvait également vider toutes les notifications, voilà, ça nous fermait la barre des tâches et on avait un truc propre. Ok, maintenant, hop, <coughs> sur Android L, bah ça, ça change pas mal, ils ont complètement remanié le truc en fait. Si on descend, alors voilà, si on descend une fois en fait, vous voyez que ça se passe en plusieurs étapes, voilà. Là j'ai descendu une fois, tac. On a donc l'heure, on a les icônes basiques, j'ai envie de dire, et les notifications de tout, pareil, avec maintenant, ils ont enfin rajouté ce bouton, parce que là, sous, euh, sous euh, Cyanogen, normalement, le bouton pour viser toutes les notifications d'un coup n'y est pas, hein, par défaut, sur KitKat. Là, ils l'ont mis, donc ça fait plaisir, voilà, hop, j'appuie dessus, ça vide tout, bon, là, il n'y en avait qu'une, mais euh, voilà. Et donc, si je... Si j'arrive à maintenir le téléphone en place, voilà, aucune notification. Et donc si on rabaisse encore une fois, là on a accès, cette fois, au panneau avec euh, tous les, les petits raccourcis. Donc là, j'ai la luminosité au minimum pour que ça rentre bien sur la caméra. Donc voilà, avec euh, tout simplement encore des, des animations qui, qui rendent plutôt bien... Hein. Regardez, euh, on a en haut, vous voyez, une sorte de translation. <rire> translation des icônes avec un petit roulement du, de l'icône de, de paramètres. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais ça fait toujours plaisir. Euh, c'est une chose qu'on n'avait pas sur la précédente version euh, preview d'Android L, donc la LP79, il me semble. Là, on est sous LPX 13, il me semble, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, c'est quand même quelque chose de plus fini, quelque chose de plus proche de ce qu'on aura euh, lorsque euh, lorsque cette mise à jour sortira réellement. Donc, <coughs> euh, on peut aussi parler des notifications euh, sur l'écran euh, de, de, de déverrouillage, parce que ça aussi, c'est une grosse euh, différence, en fait, par rapport à KitKat. Sur KitKat, on n'avait pas de notification. Si on verrouillait l'appareil et qu'on arrivait sur l'écran de déverrouillage, ici, il n'y avait pas de notification. Il y avait moyen d'en avoir, mais il fallait installer par exemple un écran de déverrouillage customisé. Donc, c'est pas quelque chose qu'un utilisateur lambda va savoir forcément faire. Et c'est vrai que le fait de l'avoir nativement sur cette nouvelle mise à jour d'Android L, c'est plutôt sympathique. Donc, pour vous illustrer ça, par exemple, on va faire un petit screenshot raté. Euh, un petit screenshot, donc, volume bas, power en même temps, voilà, on verrouille le téléphone, et là, normalement, si on déverrouille, voilà, on a ici, voilà, enregistrement de la capture d'écran, euh, et donc, on peut interagir aussi avec ces notifications, et d'ailleurs, c'est vachement bien, parce que, bon, en même temps, vous allez me dire, euh, Apple avait déjà sorti ce petit système de notification sur les, le lock screen depuis un certain temps, hein, depuis le, le 3GS, me semble-t-il, donc c'est pas trop tôt, hein, ça arrive enfin sur, sur Android, ça fait plaisir. Euh, et donc voilà, on peut interagir avec, alors si j'appuie une fois dessus, vous voyez qu'il se, se met dans une sorte de surbrillance comme ça, donc après il suffit de rappuyer dessus pour euh, ouvrir en fait euh, bah, l'application concernée, et sinon vous pouvez aussi la fermer comme ça euh, en la glissant d'un côté ou de l'autre, voilà les deux fonctionnent, donc en l'occurrence je vais la fermer, voilà, hop, et voilà, et donc ça c'est très sympa. Alors ensuite, une des grandes nouveautés également de cette nouvelle version d'Android, c'est le multitâche. Effectivement, le multitâche a été pas mal revu par rapport à KitKat, donc je vous montre celui de KitKat, voilà, vous le connaissez. C'est un multitâche comme ça, avec des petites fenêtres, avec le nom sur le côté, voilà, donc là, on a pas mal de trucs ouverts. <rire> euh, ici, on a une icône pour tout fermer d'un coup, mais pareil, je rappelle que ça n'y était pas sur KitKat de base, c'était uniquement euh, sous Cyanogène, ou Paranoid Android, encore une fois, euh, donc... N'y prêtez pas attention, voilà, en gros, il fallait vraiment fermer euh, tout, euh, enfin, voilà, comme ça, hein, donc, euh, voilà, sympa, mais sous Android L, voilà, ça change pas mal, on a une sorte de, comment dire, moi, ça me fait un petit peu penser aux, aux onglets qu'on peut ouvrir dans Google Chrome, et d'ailleurs, c'est un peu fait exprès, c'est-à-dire qu'ils cherchent à unifier de plus en plus euh, Google Chrome, enfin, euh, tous les trucs Google, en fait, ils cherchent vraiment à unifier le design de Google, euh, que ce soit dans n'importe quelle application euh, Google, ou même dans les nouvelles applications, les développeurs sont obligés de respecter une sorte de cahier des charges imposé par Google, euh, qui respecte leur matériel design, leur nouveau design, donc. Et euh, oui, c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Après, voilà, il y a toujours le manque de cette petite touche qui permet de tout fermer d'un coup, c'est vrai que quand vous avez plein plein d'applications, euh, ça peut être assez pratique de, de pouvoir tout fermer d'un coup, alors que là, voilà, il faut encore y aller au cas par cas, voilà, comme ça. Hop, ça glisse. Voilà, donc bon, c'est sympa. La, le gros avantage je trouve de, de ce nouveau système c'est qu'on voit mieux les applications. C'est-à-dire qu'avant, voilà, vous ouvriez le multitâche, vous vous envoyez 3, 4, après vous ne voyez pas, il faut monter tout en haut, etc. Ici vous envoyez quand même plus, voilà, 1, 2, 3, 4, et vous pouvez en fait mieux les voir je trouve. Un, il y a les textes écrits comme ça et sous forme de carte en quelque sorte. Je trouve que c'est plus pratique, et en plus l'écran, enfin la taille de le, du, du visionnage en fait, de l'application euh, qui, euh, qui est en multitâche est plus grand, ce qui permet aussi de, de mieux voir un petit peu euh, ce qu'on était en train de faire. Enfin voilà, moi je valide, je préfère euh, ce nouveau design par rapport à l'ancien. On a aussi toujours accès à la barre de recherche Google, donc ça c'est pas mal. Là le micro est euh, en mode transparent, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à m'écouter si je dis euh, « Ok Google ». Voilà, ça marche pas. Donc euh, mais c'est quand même utile, ouais, ça permet d'unifier un peu plus les choses, d'être euh, plus accessible, enfin euh, d'avoir une accessibilité plus rapide, hein, est, tout est dans l'ergonomie en fait avec ce nouveau euh, Android. Euh, et c'est franchement bien pensé, franchement bien foutu. Alors une autre petite nouveauté, c'est un truc assez léger j'ai envie de dire, mais ça fait toujours plaisir, enfin en tout cas moi qui suis euh, très fan de tout ce qui est design euh, dans, les, dans les systèmes d'exploitation, les OS, etc les trucs qui marchent bien, euh, on a enfin euh, la barre d'état en haut qui change de couleur en fonction de l'application que vous lancez. Euh, C'est quelque chose qu'on avait par exemple sur le HTC One avec la surcouche Sense 6. Il me semble que la, la surcouche du HTC One M7, donc euh, Sense 5, ne le faisait pas. Mais sur l'HTC One M8, quand vous ouvriez une application par exemple avec euh, le haut euh, d'une couleur rouge par exemple, et bien... La barre d'état en haut, euh, se mettait en rouge un petit peu plus foncé quand même pour se détacher, mais c'était un peu plus sympa que juste un truc tout noir. Et du coup là pour vous, pour vous illustrer ça, je vais vous ouvrir le Google Play Store parce que je trouve que c'est le, le mieux là-dessus. Et vous voyez qu'en haut, voilà, par exemple, on a la barre qui est. Donc la barre d'état qui est un petit peu grise. Tac si j'arrive à revenir en arrière. tu peux le faire, voilà. Et par exemple, si je vais dans film, hop voilà, elle va devenir rouge. Et donc ça c'est tout con, mais franchement ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir un écran plus grand en fait. Euh, ce serait bien d'ailleurs qu'il fasse un truc à peu près pareil pour la barre de navigation en bas, c'est-à-dire un truc qui change de couleur. Euh, c'est quelque chose qu'on pouvait avoir sur euh, Paranoid Android. Euh, c'est une fonction qui s'appelait DSB, c'était Dynamic Status Bar. Et euh, c'était vachement pratique justement. Alors ça ramait un petit peu. L'avantage de, de cette nouvelle version, c'est que ça rame pas du tout, c'est instantané, c'est très bien foutu. Donc euh, encore un petit bravo à Google, ça fait plaisir. Alors, autre chose, on a également, donc euh, comment dire, une, un clavier Google revisité. Tout simplement donc euh, on va par exemple euh, hop on va aller on va les taper là dedans tac hop donc euh, là vous aviez le clavier google d'android kitkat hein, donc euh, vous aviez deux designs disponibles c'était holo bleu ou holo blanc ici on est en blanc je crois ouais c'est ça donc euh, voilà un clavier assez sympathique hein, le clavier google qui marche très très bien et ici tac si on tape voilà on a un clavier qui est plus flat design encore une fois euh, mais on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut revenir à ce design-là, si on n'aime pas le nouveau design. Là, en l'occurrence, c'est le design flat-dark, euh, et je peux le changer, hop, si on va là-dedans, on va dans Paramètres du clavier Google, hop, apparence et disposition, et là, voilà, thème, on a material dark, material light, hollow white et hollow blue. Donc hollow white, c'est celui qu'on a ici, et on a ces deux-là en plus qui ne sont pas disponibles sur KitKat, malheureusement. Donc... On va tester le matériel light, par exemple, que j'aime un peu moins parce que je trouve qu'il pète un peu les yeux, mais <rire> chacun ses goûts. Hop, voilà, si je retourne là-dedans, voilà, on a un truc qui est blanc. Encore une fois, on a ce, ce, ce système de, de glissage, en quelque sorte, pour, pour taper un texte. On l'avait là, par exemple, si je, mets, enfin, si je fais ce mouvement-là, voilà, on peut écrire « Bonjour », hein, ça marche toujours ici, très bien. Voilà, « Bonjour », c'est très très bien. Donc certaines applications ont également été mises à jour par rapport à KitKat, donc c'est-à-dire qu'on a des mises à jour qui sont disponibles uniquement sur Android 5.0, donc Android Lollipop. Euh, je peux vous donner un exemple par exemple, euh, un exemple, par exemple, avec le téléphone, <coughs> et je la vois un petit peu pété. Euh, le téléphone qui est donc bien plus coloré sur Android KitKat, euh, Android euh, Lollipop, pardon que sur Android Kit 4, qui est beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus blanc, euh, avec un design donc euh, plus rond, hein, c'est un petit peu la mode de Google en ce moment. Voilà, si j'ouvre si le, le téléphone, voilà, on a ça, donc c'est avec un joli bruit. Hop, voilà, donc c'est assez sympa, voilà, ça fait des ronds comme ça, je vais juste la rouvrir, tac. Euh, tandis qu'ici, voilà, on avait un truc plus simple, plus, plus sobre en fait, mais je préfère ces, ces nouvelles versions colorées, donc euh, voilà. Après, c'est une question de goût aussi. Mais je trouve que cette version colorée a beaucoup de peps. Et voilà, on a accès euh, au euh, contact récent, tac, accès au contact récent, accès au contact tout court. Donc là, je vais avoir pas mal de travail de floutage. <rire> euh, voilà, ici, c'était à peu près la même chose, un peu moins, je dirais, simple. Euh, je trouve que ça fait un peu plus fouillis, en fait que sur euh, que sur cette nouvelle version de, de, de lollipop. Donc euh, voilà. Encore une fois, c'est une question de goût, mais ça fait toujours plaisir des petits changements comme ça. Euh, je peux aussi vous illustrer ça avec la calculatrice, la calculatrice qui a pas mal changé, hop on va la lancer là et ici, voilà, donc là, hop, voilà, c'est la calculatrice de, de cyanogène Mode. elle ressemble quand même pas mal à celle de KitKat de base, à part qu'on a quand même des fonctions en plus, si je ne m'abuse, ouais voilà, on peut, il euh, y, y a pas mal de trucs, on peut faire des, des graphiques et tout, non c'est pas mal, c'est assez complet, mais voilà, ça c'est celle de, de, de Cyanogen, donc ça représente pas vraiment... Euh, ce qu'on a sous KitKat, mais voilà, c'est quelque chose d'assez sobre. Ça ressemble pas mal euh, au, au clavier Google de style holographique, donc enfin euh, holo, pardon. Euh, mais voilà, après, euh, ça, ça dépend des gens. Euh, une question de goût, encore une fois, les goûts et les couleurs. Euh, et ici, donc sur Android L, on a voilà, un design beaucoup plus coloré, un peu plus pastel. Euh, avec du blanc, du bleu assez clair, du vert. C'est assez joli. Encore une fois quand vous tapez sur les touches, voilà vous avez cet effet de, de petits rond. Hein. C'est vraiment ce qu'ils aiment bien sur, euh, sur euh, Android Lollipop. Ici sur le côté on a voilà accès sinus, cosinus, tangente, etc. Donc des fonctions sympathiques. C'est pas non plus aussi complexe que la version euh, cyanogène qui propose des graphiques et tout. Mais euh, voilà, ça c'est sympa par exemple si je fais.. Euh un fameux 2x2, voilà, 4, et si on fait effacer, voilà, ça fait un petit, un petit cercle bleu, une petite animation qui fait plaisir, ça sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir, donc voilà, on crache pas dessus. On a aussi l'application horloge qui a pas mal, euh, non, non, elle a pas vraiment changé en fait, mais c'est surtout au niveau de la couleur, voilà, je vais vous montrer ça, voilà, ici on a quelque chose qui est coloré, alors là, vous voyez qu'elle s'est un petit peu assombrie, mais elle change de couleur en fonction du temps, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était beaucoup plus violette, euh, claire. Ça doit changer en fait en fonction de l'heure, je, je suppose. Ici, on a quelque chose de très sombre, très noir. Hop, on a évidemment le minuteur, le chronomètre, le réveil. Enfin, voilà, tout, tout ce dont vous avez besoin. Si on regarde ici, ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Il y a juste ici que... enfin, Au lieu d'appuyer directement sur le rond, voilà. Ici, il faut appuyer en bas. Alors ça, c'est un changement... Euh, <rire> c'est pas vraiment important, mais... J'ai peut-être une petite préférence quand même pour le fait d'appuyer directement dessus, en plus ça faisait une sorte d'effet rouge comme ça, enfin j'aimais bien. Après voilà, c'est encore une fois pas très important, hein. on va pas se le cacher, ça va pas nous changer la vie. L'application Contact a pas mal changé également, donc là regardez si je vais vous montrer, alors c'est l'application Contact de Google, hein, je crois bien, hop voilà donc encore une fois on a quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on avait pu voir niveau différence entre le téléphone de KitKat et le téléphone d'Android L. Euh, on a quelque chose de plus rond de plus coloré ici voilà c'était plus carré plus sobre. Euh, ici on a cette fameuse touche qu'on va retrouver sur pas mal d'applications avec le Material Design, c'est une touche qui sert voilà, en l'occurrence à ajouter un contact, vous voyez, hop, voilà, ok, hop, on s'en fout, ok, voilà, euh, accès à tous les contacts, encore une fois, c'est un peu le, le principe d'une application contact, vous me direz, et vous avez les favoris, ça marche également sur la version KitKat, voilà, les contacts favoris, encore une fois, je vais avoir du job au niveau du floutage, mais c'est pas grave, donc voilà, alors, d'un point de vue un petit peu plus technique, euh, on a également pas mal de fonctionnalités qui ont été améliorées ou ajoutées, tout simplement. Euh, on a par exemple, avec Android, Kit -Kat, euh, Lollipop, avec Android Lollipop, une autonomie pas mal améliorée par rapport à, à KitKat, et je dois l'avouer, c'est vrai, ça fait pas mal de temps que j'utilise Android L, donc euh, c'était la précédente, c'était la, la développeur la preview, euh, et je dois avouer que j'ai ressenti une, une assez importante différence euh, je tenais, la, la batterie tenait vraiment plus longtemps avec euh, les 2300 mAh euh, du Nexus 5 qui passe assez vite, euh, du moins qui passait assez vite sous KitKat. Maintenant, on a quelque chose de plus normal, euh, je dirais, qui tient euh, assez longtemps. Et en plus de ça, on a un truc qui s'appelle le Projet Volta. Euh, enfin, en tout cas, c'est Google qui a appelé ça le Projet Volta. Euh, qui est une sorte euh, bah, d'économiseur de, de batterie. Alors, ça marche assez bien. Je vais vous montrer si j'y arrive. Hop. On le téléphone pour pas qu'il se barre. Hop. Vous allez tout simplement accéder ici à votre batterie et vous avez ici trois petits points, économiseur de batterie. Hop, activé. Et donc là ce que ça va faire, voilà. <rire> ah bah tiens, je ne savais pas. Ça vous donne la. Enfin ça vous l'indique bien en mettant tout en rouge comme ça. n'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait gaffe. Enfin, c'était pas comme ça en tout cas sur la développeur preview. Euh... Et en fait là ce qui va se passer c'est que la puissance de votre processeur va être réduite. C'est-à-dire que là si vous voyez les... Les... les animations sont moins fluides, quoique là encore ça va. Mais sous la développeur preview, ça se voyait vraiment, c'était beaucoup moins fluide. Il y a moins d'animation. Voilà, là regardez, il n'y en a pas, tout simplement. Quand j'ouvre le truc, il n'y a pas d'animation, ça s'ouvre directement, les dossiers, pareil. Donc voilà, ça économise pas mal de choses et ça permet vraiment, on ne croirait pas comme ça, mais ça permet vraiment d'avoir une, une, une autonomie qui dure bien plus longtemps. J'ai déjà gagné quelques heures facilement comme ça. Donc après, ça dépend de quand vous l'activez, bien sûr, si vous l'activez non-stop, donc à partir de 100%, votre batterie va durer facilement deux fois plus longtemps. Euh, après, c'est sûr que euh, si vous voulez jouer à des jeux, etc., il va bien falloir repasser euh, en mode normal parce que cette économie de, de batterie euh, met le processeur en fait. Euh, réduit la puissance du processeur, ce qui fait que les jeux vont ramer, etc. Donc c'est pas forcément très adapté pour ça. Mais si c'est pour lire vos mails ou ce genre de, de, de trucs là, c'est vraiment assez utile, ça vous permet de gagner beaucoup euh, en, en termes de batterie. Là je crois pas euh, être, enfin étant donné que j'ai installé le. Cette nouvelle version d'Android il y a très peu de temps, ouais, voilà, voilà, bon là il y a le graphique, en gros il dit que j'ai jusqu'à 6h du matin, euh, pendant ce... enfin, en, en restant comme ça euh, dans ce mode d'utilisation, donc euh, voilà, c'est assez correct, franchement, on a une, une batterie qui a été pas mal améliorée, et ça c'est vraiment un bon point, parce que la batterie de nos jours c'est quand même un sacré argument, il y a qu'à voir l'iPhone 6, <rire> voilà. Alors autre chose, ce nouveau système d'exploitation est basé sur un nouvel environnement d'exécution donc un Android Runtime, il s'agit maintenant de ART, ART, euh, qui remplace donc Dalvik, euh, Dalvik qui était utilisé sur KitKat, euh, et ce nouveau système, enfin ce nouveau euh, Android Runtime, va permettre le support de processeurs 64 bits, donc euh, <coughs> ça va devenir, je pense, de plus en plus un standard euh, sur les mobiles, on a déjà le Snapdragon, enfin le Qualcomm Snapdragon 810 qui est prévu euh, donc, euh, en 64 bits et qui va tourner je crois qu'il commence, à... enfin, commence à se développer, donc euh, voilà, ça, ça supporte le 64 bits, hein. ça ne veut pas dire qu'il faut du 64 bits pour marcher, ça, ça marche très bien, je veux dire le Nexus 5 est un téléphone 32 bits, ça marche très bien, c'est nickel. On a également des optimisations au niveau du Wi-Fi, euh, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez, euh, pour vous donner un exemple, vous pouvez commencer une conversation Skype avec quelqu'un, une visioconférence par exemple, et vous, donc vous êtes en wifi, vous êtes chez vous, vous commencez la conversation Skype, vous êtes sur votre téléphone, et je sais pas, pour n'importe quelle raison, vous avez envie de sortir de chez vous, et bah forcément vous n'allez plus le capter votre Wi-Fi. Mais en fait, il y a eu des optimisations qui permettent justement de passer de l'état de Wi-Fi à l'état de réseau mobile, euh, dans une transition. Appellent transparente ce qui fait que vous n'allez pas être coupé dans votre visioconférence et ça va pouvoir continuer euh, tout simplement. En fait, vous avez une meilleure transition Wi-Fi réseau cellulaire réseau cellulaire Wi-Fi, donc ça c'est vachement bien foutu. Euh, ça fait plaisir, même si euh, moi honnêtement je m'en servais pas souvent parce que je enfin Skype j'ai tendance à l'utiliser plus sur mon PC que sur mon téléphone, mais euh, pourquoi pas? Franchement, moi je ne dis pas non, c'est plutôt euh, plutôt un bon ajout. Alors, nouveau petit truc aussi qui fait euh, qui fait plaisir, c'est pas grand chose, mais à chaque fois, je sais pas si vous le savez, je pense que si vous vous intéressez un petit peu à Android, vous devez le savoir, à chaque version d'Android, on a un Easter Egg, donc un, un œuf de Pâques, traduit euh, littéralement, euh, c'est juste un, une petite option, voilà, que vous avez, vous allez dans les paramètres, comme ça, donc là on va le faire sous KitKat, euh, vous allez dans les paramètres, et si vous descendez, que vous allez dans À propos du téléphone, là vous avez donc tout ce qui est, voilà, mise à jour cyanogène, euh, etc., mise à jour système, Hop et si vous allez sur version d'Android et que vous appuyez plein de fois comme ça voilà, vous avez un truc qui se passe là on sait pas trop pourquoi, vous avez un K en l'occurrence donc K comme KitKat hein. voilà, vous appuyez plusieurs fois dessus et voilà, donc Android écrit en, en mode KitKat c'est assez joli, ça, ça fait plaisir, ça sert à rien mais c'est cool hop, voilà et maintenant sous Android L on a aussi un truc dans le genre qui est même plus sympa euh, on va décaler ce téléphone pour vous le montrer parce que c'est un peu plus complexe Tac. donc on a nos réglages, comme ça, ça marche exactement pareil, vous allez dans à propos du téléphone, voilà, version d'Android 5.0, vous appuyez plusieurs fois dessus, et vous avez une petite sucette fort sympathique, et vous pouvez changer la couleur comme ça en appuyant dessus, et regardez le mieux dans tout ça, parce que j'ai découvert sans faire exprès, vous appuyez longtemps dessus, et vous avez un flappy bird Android. <rire> Alors c'est assez compliqué, c'est assez injouable, voilà, j'ai passé un truc. Enfin bref, c'est des petits ajouts tout cons comme ça, mais ça fait plaisir. Franchement, je trouve qu'ils se sont quand même euh, ils se sont quand même fait un petit peu chier pour faire ça, je pense. Pour un easter egg, c'est assez énorme, je pense que c'est le plus gros que... Oui, c'est oui, facilement, euh, facilement le plus gros easter egg qu'on ait eu depuis le début d'Android, et franchement, ça fait plaisir, ouais, c'est tout con, mais, euh, mais on, on voit que les, les développeurs s'amusent bien. C'est assez sympa à voir. Bref, voilà, Hop, c'est Flappy Bird, c'est plutôt, euh, plutôt un bon truc. Enfin, moi, ça fait plaisir, ouais, voilà. Alors, une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, euh, vous savez, par exemple, vous êtes dans une application, hein, je donne un exemple, on va faire avec Géométrie Dash, euh, qui est un jeu assez connu, j'ai envie de dire, hop, voilà, on va tout simplement lancer Géométrie Dash, et on va lancer un appel, je vais appeler donc euh, le téléphone de mon frère, on va lancer le niveau 1, par exemple, voilà, je ne sais pas s'ils sont écoupés, ou ils le sont écoupés, donc très bien, voilà, vous connaissez le jeu, hein, je ne vais pas jouer devant vous, voilà, ok Google, appelle Lucas, Merci. Voilà, donc là, ça va l'appeler. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que voilà, je suis en train de jouer. Tac, voilà. Alors, j'espère que je ne suis pas en mode avion. Voilà. Et là, voilà, vous êtes coupé dans votre jeu. Avec euh, l'appel la, qui se lance, en fait. et Ça peut être assez gênant si, si vous êtes euh, assez, disons, euh, à fond dans votre jeu. Et vous êtes en train de jouer. Et là, vous êtes à deux doigts de gagner. Et vous vous perdez euh, à cause de ça. Voilà, et là, si je raccroche, ça va relancer... Euh, alors ça va être sur pause mais voilà ça peut vous déstabiliser donc c'est quelque chose qui peut être assez chiant quand vous êtes en train de faire quelque chose. Alors, je vais raccrocher parce que voilà. Euh, ça peut être assez chiant quand vous êtes en train de faire quelque chose donc euh, ça a été réglé sur Android 5. Ils ont vraiment pensé à tout décidément donc je vais vous montrer ça. Donc là admettons je suis en train de jouer. Si le jeu veut bien charger c'est curieux. Voilà. Et je vais baisser la sonnerie merci euh, je suis en train de jouer et en fait maintenant au lieu que ce soit tout l'écran qui soit pris en fait par, euh, par, un, par un message enfin euh, comme quoi je suis en train de me faire appeler et bien maintenant on a ça en haut et donc vous pouvez soit répondre soit ignorer et du coup vous avez le jeu qui ne, qui ne se met pas en pause qui ne enfin qui euh, oui voilà qui, qui s'interrompt pas et du coup voilà, c'est assez pratique voilà en l'occurrence oui voilà là en l'occurrence j'avais décroché mais voilà c'est c'est franchement un bon ajout c'est assez con mais ça marche pour tout hein. c'est à dire si vous recevez un SMS c'est exactement pareil donc euh, et vous pouvez directement répondre, pareil avec les tweets etc. Donc franchement voilà, c'est vraiment con. L'application ne répond pas. Alors ça c'est les petits problèmes de, des versions non finales d'Android L, hein, c'est ce genre de choses qui peut, qui peut arriver parfois, mais bon, c'est pas, pas trop gênant. Donc voilà, petit ajout simple mais qui fait plaisir, ça, ça peut je pense être utile dans certains cas. Alors un autre petit ajout dans le même genre qui fait un peu, qui fait assez plaisir en fait. Si par exemple, donc je vais dans, dans mon appareil photo et que je regarde une vidéo par exemple. Donc là c'est une vidéo que j'ai filmée au salon de l'auto. vais voyez celui-là. Tac. Voilà. Une vidéo que j'ai filmée au salon de l'auto. Vous êtes en train de regarder une vidéo, un film, une série, peu importe. je vais illustrer ça avec cette vidéo. Euh, ouvrir avec photo. Oui toujours, s'il te plaît, merci. Voilà. Et là vous voulez régler votre son. Et donc maintenant quand vous réglez votre son, au lieu que le, le, bah, la barre en fait de son s'affiche en plein milieu de la vidéo et vous gâche un peu le truc en plus ça met bien 3 heures à disparaître, et bah maintenant elle s'affiche tout en haut. Tout en haut, euh, bah, on, oui voilà, en haut de l'écran bien plaqué euh, au haut, haut. Et du coup ça vous permet quand même de, de ne pas quitter des yeux euh, ce, que, ce que vous avez devant vous. Et c'est un ajout bête, mais vraiment bien pensé en fait. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouvait déjà euh, sur, euh, sur Paranoid Android notamment. Donc, une version customisée d'Android KitKat, une ROM custom, qui ajoutait justement ce, cette petite fonctionnalité du réglage de volume en haut de l'écran. Et ça, ça fait plaisir. Hop. Autre chose aussi dont j'ai peur d'oublier, euh, c'est le réglage du volume ici. Voilà, vous pouvez régler votre volume comme, comme d'habitude. Encore une fois, c'est en haut, mais voilà, en, en plus, maintenant vous avez ça. Donc voilà, appel prioritaire. Euh, vous pouvez définir que euh, votre, les sonneries euh, uniquement les sonneries prioritaires euh, agissent et après vous pouvez, euh, définir... hop. vous pouvez définir si vous voulez que ça dure indéfiniment ou alors vous pouvez mettre une durée donc euh, par exemple une heure, deux heures, trois heures, donc euh, ça ça peut être pratique par exemple si vous êtes en cours comme moi, vous êtes au lycée, tranquille, vous avez deux heures de maths, et bah hop, vous mettez ça sur, euh, sur deux heures et vous êtes tranquille pendant les deux heures de maths. Et ça c'est plutôt bien pensé. Voilà, donc on va le remettre en toujours, sinon vous avez aussi aucune, hein, mais ça marche exactement de la même façon, c'est-à-dire vous n'avez pas de sonnerie. Je pense que c'est quelque chose comme ça plutôt que j'utiliserai pendant les cours de maths, enfin pour de maths et autres. Hein. Mais voilà, c'est assez pratique, franchement, c'est bien pensé encore une fois, franchement, euh, bon travail à l'équipe de chez Google, hein. vous faites du job de ouf, je vous respecte. Ok, donc on a également un nouveau design de Google Now, ici comme vous pouvez voir, alors ça ressemble beaucoup, hein, je vous l'accorde. Alors encore une fois, je vais devoir fouter quelques trucs. Voilà, Google Now, vous devez connaître si vous utilisez le Nexus 5 avec le launcher Google Now. Euh, c'est une sorte de, de page comme ça. Vous avez toutes des recherches qui sont susceptibles de vous intéresser, qui correspondent généralement au type de recherche que vous faites sur euh, Google. Donc, euh, des trucs qui vous intéressent généralement. Donc là, en l'occurrence, voilà, smartphone et tablette, The Walking Dead, voilà, c'est le truc que je suis, smartphone, voilà, météo, etc. Donc, c'est assez bien. Vous voyez qu'ils ont un petit peu changé le design. Bon, rien de bien révolutionnaire, mais ça fait toujours plaisir, hein. hop, voilà. Donc, voilà, euh, ouais, tout simplement. Hop. Eh bien, écoutez, pour finir, on va, on va finir sur les informations, tout simplement, les informations relatives à cette nouvelle version d'Android. Il faut savoir donc que la date de sortie officielle de cette OS est prévue pour le 3 novembre, dernière nouvelle, donc le 3 novembre en même temps que la date de sortie du Nexus 6, le Nexus 6 donc qui est la nouvelle tablette de chez Google, ainsi que du Nexus 9, la nouvelle tablette de 9 pouces construite par HTC au passage. Au passage pardon. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça sort bientôt, c'est pour bientôt, donc c'est plutôt cool. Euh, en revanche, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite sur les, les versions, euh, disons, enfin euh, sur les, les smartphones qui ne sont pas les tout derniers. Donc euh, le Nexus 6 étant le tout dernier, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite sur le Nexus 5. A voir. Normalement oui, hein, le Nexus 5 est quand même un, un téléphone qui, euh, qui reçoit toutes les mises à jour euh, assez rapidement généralement. Donc euh, voilà, il faut savoir aussi que cette mise à jour ne sortira évidemment pas sur tous les téléphones du marché. Elle sera réservée à, disons, les derniers, les plus puissants, etc. Euh, mais surtout, en priorité, aux téléphones en édition Google Play. Donc les téléphones en édition Google Play, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous ceux qui tournent sous euh, Android pur, en fait, sans surcouche. C'est-à-dire que, euh, pour vous citer un exemple, on a tout ce qui est Motorola. Motorola tourne... Euh, Enfin, il n'y a pas de surcouche sur les Motorola, hein, c'est du Android pur et, pur et dur, tout simplement. Et donc, les Motorola euh, G, X et E auront euh, la mise à jour Android L, donc ça, ça fait plaisir. Euh, je pense que le HTC One M8, euh, en édition Google Play, l'aura également, le Galaxy S4 également, en édition Google Play, encore une fois. Euh, et bonne nouvelle aussi, le Nexus 4, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens affirmaient, le Nexus 4 euh, pourra faire la mise à jour euh, iOS. Euh, iOS oui, <rire> mon dieu, tu es moi, euh, il pourra donc faire la mise à jour Android L, donc ça c'est plutôt bien, le Nexus 4 qui est plutôt jeune quand même, mais qui est toujours un excellent téléphone, surtout quand on te compare à l'iPhone 6, il a, il a quasiment les mêmes composants, <rire> voilà. Euh, donc voilà, pour les possesseurs d'un Nexus 4, à mon avis ils vont être contents parce que cette nouvelle version d'Android promet, franchement c'est juste excellent quoi, euh, donc pour ce qui est de la version d'essai, si vous voulez la tester, euh, je vous conseille d'aller voir le tutoriel de, de la chaîne Test Mobile. Euh, ils ont fait un tutoriel justement pour installer Android euh, L. C'est pas si évident que ça. Il faut euh, déverrouiller votre téléphone, enfin euh, le, le bootloader pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Il faut déverrouiller le bootloader. Il faut euh, flasher. Donc enfin euh, il faut complètement tout effacer. Il faut reflasher entièrement l'OS, donc il faut passer par le CMD, etc, donc c'est un petit peu compliqué, mais franchement, voilà, vous voyez le résultat, ça marche super bien, j'ai pas encore vu de bug, mais en même temps, ça fait que quelques heures que je l'ai, cette dernière version, euh... donc voilà, bah, écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était ma toute première vidéo de présentation, de... enfin, ce genre de vidéo, tout simplement. C'était ma toute première, donc soyez indulgents. Mettez quand même des commentaires constructifs si vous avez des remarques à faire pour ce qui est de la présentation, de la luminosité de l'écran, de... Je sais pas, moi, oui au niveau de la caméra, de mon setup, etc. Donc dites-moi si vous avez des remarques constructives. Euh, les commentaires complètement cons, ça sert à rien. Hein. Euh, voilà, Je préfère le dire tout de suite. Mettez un like si ça vous a plu. Euh, et abonnez-vous à ma chaîne éventuellement, si ça vous intéresse, je fais donc euh, du gaming comme je l'ai dit au début, si vous venez de me découvrir, du gaming, je fais euh, quelques reportages de temps en temps quand je vais faire des expositions, euh, et maintenant voilà, je vais me lancer euh, dans tout ce qui est euh, Android, peut-être iPhone, je verrai, <rire> donc voilà, au revoir